D'accord, on a signé deux conventions, une en tant que président du Centre Communal d'Action Sociale et l'autre en tant que maire. Donc celle qui concerne le Centre Communal d'Action Sociale, a pour objet de favoriser l'efficacité énergétique. Quand on dit efficacité énergétique, ça passe d'une part par la réduction de nos consommations énergétiques. Arrêter le gaspillage par la climatisation, arrêter de laisser le frigidaire ouvert, arrêter d'être garé et de maintenir la clim on à 17 pour greloter dans sa voiture. Donc premièrement, si on dit qu'on a des difficultés à payer ses factures, qu'on commence par penser à réduire sa facture. Et quand on a vraiment des problèmes et qu'on a tout fait pour réduire sa facture, eh bien, EDF met en place un dispositif qui nous permettra de garder les gens connectés quand même, même quand la facture est impayée, ne pas couper le courant. Et c'est ça la, la, la mission de la convention avec le CECAS. Et celle avec la ville a une fonction plus large étant à, à faire qu'EDF nous accompagne dans toutes nos actions en faveur de la réduction de nos consommations énergétiques, par, par l'évaluation de nos consommations. EDF va travailler avec nous pour pouvoir réduire tous les gaspillages, voir les équipements qu'on utilise, les salles qui ne sont pas correctement hermétiques, les fuites d'énergie que la ville supporte, pour nous permettre d'aller vers une efficacité énergétique, consommer moins pour consommer mieux et en même temps, développer la capacité de pointe à pitre à produire de l'énergie renouvelable. On a beaucoup de toitures, donc EDF va pouvoir avoir, faire des cahiers des charges avec nous pour nous permettre de lancer les consultations, mettre en concurrence tous les porteurs de projets qui viennent nous proposer de mettre des panneaux photovoltaïques sur nos toitures afin de produire de l'énergie qu'on peut consommer ou qu'on peut revendre à EDF. Et pour une ville comme pointe à pitre qui est en difficulté, vous comprenez bien que tout ce qu'on peut vendre et qui nous rapporte des sous, c'est bienvenu. Voilà. Okay. Emma Daomé, déléguée territoriale d'EDF Archipel Guadeloupe. Voilà donc On est ici ravis, hein, à EDF, d'être euh, sur le, le stand de, de la route du Rhum, aux côtés de la ville de Pointe-à-Pitre, parce qu'on vient de signer deux partenariats importants qui nous tiennent à cœur et qui tenaient aussi à cœur euh, M. le maire. Un premier dit de Solidarité Énergie, qui consiste à accompagner, en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, les foyers en situation de précarité énergétique qui rencontrent des difficultés de paiement sur leur facture d'électricité et puis euh, euh, à, vers qui on va, à qui on va proposer euh, des équipements moins énergivores et plus euh, performants énergétiquement. Voilà, donc ça c'est une première action et je tiens à souligner toute, euh, toute l'action et tout le travail qui est fait sur le terrain euh, par les équipes d'EDF et par les travailleurs sociaux de la ville de Pointe-à-Pitre pour accompagner ces foyers en situation de précarité énergétique dans un contexte où avec la crise énergétique, la facture d'électricité augmente. Ça, c'est la première convention. Et la deuxième convention qu'on a signée aujourd'hui, c'est une convention dite d'efficacité énergétique qui euh, permet euh, d'accompagner la ville de Pointe-à-Pitre euh, dans l'équipement de ses bâtiments, des bâtiments de la ville, de manière à ce qu'ils soient... Plus performant énergétiquement, moins énergivore. Ça va jusqu'à rendre plus performant l'éclairage public et, euh, et puis les, les bâtiments de la ville. Voilà, donc on est là aussi très content d'accompagner euh, la ville de Pointe-à-Pitre en, euh, en contribuant au financement de ces équipements par le, prime, par le biais de Prime EDF et puis en apportant notre expertise dans le domaine. Voilà.